Je voulais qu'on voit certaines déclarations, notamment le ministre des Affaires étrangères, Luxembourgeois. Voilà ce qu'il dit. C'est peut-être tout ce que l'on pourrait souhaiter, que Poutine soit réellement, physiquement éliminé pour arrêter tout ça. Également le sénateur américain que vous allez voir, qui dit la chose suivante. La seule façon pour que ça se termine, c'est pour que quelqu'un en Russie élimine ce type, vous rendriez à votre pays et au monde un grand service. Alors je voulais qu'on écoute le général Henri Pinard-Legris sur LCI. Il le dit, alors certes, c'est une hypothèse, mais c'est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 Et qu'on voit les possibilités, c'est des opportunités. Ça ne peut être que de l'intérieur. Si vous voulez, c'est un peu comme les vols d'armes dans les armureries c'est toujours quelqu'un de l'intérieur. Très intéressant. Sergei Girnov, vous avez connu euh, au KGB, dans les années 80, euh, euh, Vladimir Poutine euh, cette question, vous l'entendez souvent, est-il fou J'aimerais avoir votre avis. Vous l'avez approché, vous avez une vision, une conception vous, de, de, de, du contour psychologique de ce personnage. À l'instant, euh, euh, Sabine Caligari disait que c'est un personnage paranoïaque, mais que pour autant, euh, il n'est pas fou et il n'est pas du genre à se lever la nuit pour appuyer sur le, le bouton. Quelle est votre appréciation de la psychologie de Poutine euh, quand, il était, quand, quand je l'ai côtoyé, c'était un, un tout petit élément, hein, c'était rien. Hein, c'était un petit officier euh, provincial euh, qui rêvait de faire une grande carrière euh, dans l'espionnage. Donc, pour ça, euh, moi je l'ai côtoyé en 80 quand il m'a interrogé. Euh, et donc, euh, j'ai senti qu'il avait beaucoup de plaisir à exercer le petit pouvoir qui lui était accordé quand il a quelqu'un pour interroger. Et donc, il a fait tout pour m'intimider. Malheureusement, il est tombé sur le plus fort que lui parce que moi, j'étais arrogant. Je partenais à la, à la meilleure école euh, supérieure soviétique avec le petit-fils de Brejnev à mes côtés. Et donc, je lui ai tendu un, peu, un petit piège. Mais... Euh... Cette volonté de, de faire euh, n'importe quoi un peu pour, pour atteindre ses buts dans, dans sa carrière, euh, je l'ai senti quand même. Et puis à l'école, surtout en, en 1984, il est envoyé à Moscou pour suivre une, une année de formation pour devenir un espion. Pour partir à l'étranger et l'école au bout d'un an a écrit ce, cet homme n'arrive pas à mesurer euh, les conséquences dangereuses de ses actes et donc il est dangereux pour lui-même et pour le service et le service n'en veut pas et donc le service le renvoie à humiliation à, euh, humiliation pour lui bien évidemment parce que euh, on le renvoie à Leningrad, puis après il arrive à partir quand même qu il est à un paranoïaque herbéra. il est paranoïaque ça c'est sûr et certain parce que des, déjà euh, mais il est devenu paranoïaque quand il est devenu chef d'État quand il est devenu chef d'État, il, il développe et surtout, euh, je dirais que en fait, le, bousque, le, le basculement, ça, ça, ça s'est passé mmh. à, à, en 2012. Oui. En 2012, parce que d'abord, il a cédé sa place à Medvedev. Il croyait que euh, Medvedev, c'était un, euh, un petit clown, hein, juste pour, pour lui tenir le, le, le siège au Kremlin. Et en fait, Medvedev, le petit clown, est devenu populaire est devenu plus populaire que, que Poutine. et Il y a eu des manifestations en décembre 2011, et Poutine a eu peur. Et quand il est revenu, là, il est devenu le Poutine de maintenant. Ça veut dire que le Poutine de maintenant, ça, il date de 10 ans. Et plus ça, ça, ça progresse, en fait, la, la, la dernière touche, c'était le Covid. Le Covid, tout le monde était isolé, donc il avait la peur blanche de, de tomber malade de, de cette maladie. Et là, on raconte des, des choses extraordinaires qui se passent au Kremlin. Il fait pas arrêter les gens pendant des semaines pour qu'ils se, qu restent en quarantaine, ouais. juste pour venir lui, lui raconter quelque chose. Et, et donc, en fait, à mon avis, il s'est complètement hum, éloigné de la réalité. Mais je voulais pas dire qu'il était fou, parce que s'il est fou, il est responsable, il est, voilà. il est malade. Et il n'est plus ça, responsable. Ah oui, donc, ça veut ne pas dire qu'il est donc fou. Donc il faut avoir pitié de lui. Sergei euh, moi une je, je refuse d'avoir pitié de une lui. Une question quand même, est-ce qu'on a lu et entendu l'hypothèse d'éliminer ouais. physiquement Vladimir Poutine pour arrêter ce conflit. C'est d'ailleurs une hypothèse même autour de nous. On l'entend. Pourquoi est-ce pas directement est, à lui pour De l'extérieur, c'est impossible. Euh, on a connu ça pour Hitler. Il y a eu plusieurs tentatives, même des généraux à l'intérieur. Euh, de l'extérieur, c'est impossible parce que vous savez très très bien, il est dans un bouquet il est protégé, etc. Mais on sait mais, où il est. Pourquoi est-ce que c'est si Mais De l'intérieur, c'est possible. Proches, Pourquoi Parce que la Russie a connu ça dans tout son histoire. Donc tout nos ça, ils ont passé le temps à se zigouiller. Vous en France c'était pareil, mais d'ici, enfin, mm. euh, les rois maudits. Euh, et donc, euh, et on a su euh, surtout que Staline a failli, euh, euh, enfin Staline est, est, est mort parce qu'on dit que Beria n'a pas voulu tout simplement lui apporter de, de, de, de l'aide médicale. Mm. Khrushchev a été renversé par un coup d'état en 1964. Gorbatchev a eu le coup d'état. Euh, mm. En 1991. Donc Yeltsin a eu le coup d'État en 1993. Donc on a une longue histoire. Et surtout, comme il est isolé, comme il est dans le bunker, donc il dépend des officiers de protection. Il suffit qu'un des officiers de protection qui assure sa liaison avec le monde extérieur, lui coupe euh, la, la liaison. Et il est complètement isolé. Donc, ce n'est pas impossible de l'intérieur du Kremlin, alors, mais de l'extérieur, à mon avis, c'est quasiment impossible. Alors, vous, vous savez les amis qu'on aime bien euh, réfléchir parfois contre nous-mêmes. Et je voudrais vous présenter, il est par Skype avec nous, un chroniqueur politique, un essayiste euh, qui s'appelle Max Erwan Gatineau. Merci d'être avec nous et d'avoir patienté. Euh, vous allez bien Bonsoir. Euh. Merci. Ah, c'est un peu flou, vous auriez dû passer un petit... Un petit coup de sopalin sur votre écran, mais on vous devine quand même. Euh, vous avez signé une, une tribune assez étonnante, et dans le Figaro. Euh, C'était aujourd'hui, euh, non Ces, ces jours-ci C'était euh, hier. Hier. Et dans cette tribune, euh, finalement, sans justifier l'agression de l'Ukraine et l'invasion de l'Ukraine, bien sûr, on n'en est pas là du tout, mais vous semblez dire que raisonnablement, objectivement, Poutine a des raisons d'être en colère contre l'Europe, l'OTAN, l'Occident. Alors, je n'essaie pas du tout de donner raison à Poutine, j'essaie de comprendre sa logique. Parce que je pense qu'en effet, Vladimir Poutine n'est pas fou, je pense qu'il a un projet, je pense qu'il a une vision du monde. Et je crois que c'est important pour l'Europe, si l'Europe veut se défendre, de comprendre à qui elle a affaire. Et je ne suis pas un spécialiste de la Russie, je suis un spécialiste de l'Europe centrale. Et je crois que pour essayer de comprendre l'évolution de Poutine, on peut essayer de revenir à une époque, les années 90, où comme l'Europe centrale, la Russie a dû sortir difficilement du communisme. On est dans une époque que Ivan Krastev et Stephen Holmes, deux grands universitaires américains, appelle l'ère de l'imitation. Hein On est dans une époque où, au fond, l'ensemble des pays du monde, et notamment l'Europe de l'Est, et j'inclus la Russie dans l'Europe de l'Est, est appelé à imiter le modèle occidental, le grand vainqueur de la guerre froide. Pour l'Europe centrale, cette période d'imitation est synonyme d'enthousiasme. On aspire à se conformer à un modèle désirable en soi, pour la Russie, au contraire, les années 90 sont assez terribles. Hein. Vous avez des indicateurs économiques et sociaux qui montrent que ce pays euh, dépérit. On a une Russie anomique avec des taux de suicide qui explosent. Et au fond, Poutine arrive en l'an 2000 au pouvoir, non seulement pour rétablir évidemment cette situation euh, délicate, mais pour aussi, hein, et il le dit très clairement à l'époque, émanciper la la Russie de cette injonction oui, mais... à l'occidentalisation. Oui, mais là,